Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour euh, eh bien, parler de deux choses. Tout d'abord, je sais qu'il y a eu un leak qui ne date pas d'aujourd'hui concernant la potentielle euh, confirmation, je dirais l'identité euh, de l'archibishop qu'on avait vu dans la fameuse cinématique de Diablo 2. Donc on va, en parler, on va en parler juste après. Donc ce personnage-là, est-ce que ce serait Ratma comme certaines rumeurs le laissent penser Et on a également bien sûr la, la toute nouvelle news qui vient de tomber, à savoir euh, des informations concernant et eh bien la série animée Diablo, ça fait un moment, ça fait je crois deux ans que ça que c'est évoqué mais il n'y avait pas encore eu plus de confirmation, on ne savait pas si le projet avait été annulé ou autre on a eu des infos, oui le projet est toujours sur le rail et même en dehors de la série d'animation Diablo il y aura également une série d'animation Overwatch donc j'en profite pour faire un point sur bien sûr donc, le leak, le fameux leak qui avait euh, évoquer le fait que Ratma était euh, le, le, le, le Dark Bishop on va dire, et eh bien des informations sont super importantes à ce niveau là, c'est d'où vient ce leak, d'où vient la rumeur, d'où vient cette théorie. C'est tout simplement, donc je vais vous la mettre, ça vient d'un YouTuber qui euh, s'appelle euh, Teco et qui a justement présenté... Euh, présenté en fait, en prenant les, les, le press kit de Blizzard, tout le monde a accès au press kit. Hein. Vous prenez euh, tout simplement, donc vous allez sur le site Blizzard et vous, avez, vous voyez toutes les, toutes les données, toutes les informations du press kit. Et vous pouvez télécharger les cinématiques de gameplay et euh, cinématiques euh, directes, les sites CGI. Et si vous prenez ces dossiers-là et que vous les mettez sur un certain logiciel, à savoir After Effects est que les autres, on voit des marqueurs, comme vous pouvez le voir, on voit des petits marqueurs, mais il n'y a rien de plus. Et c'est seulement avec After Effects que si vous mettez, donc, tous ces documents-là sur After Effects, vous avez, en fait, euh, comme vous le voyez ici, donc les marqueurs qui sont sur les vidéos, et qui, en fait, sont des espèces de brouillons des, des devs, enfin des devs, en tout cas de ceux qui ont réalisé les cinématiques, et de, du kit presse, etc., et ils ont oublié de les enlever. Le truc, ou alors, ils les ont mis... Euh, Bon, il est fort probable que ce soit un oubli. Mais du coup, vous avez des informations concernant différentes cinématiques, concernant différentes, euh, différents moments. Et concernant la cinématique, d enfin le trailer de Diablo 4, eh bien, euh, il y a, vous voyez, tout simplement un marqueur qui évoque le fait que ce soit euh, donc, le, le, la réflexion du prêtre dans les yeux de Ratma ou l'inverse, euh, le Ratma qui euh, apparaît dans les yeux euh, du prêtre. Et c'est donc ça qui a donné euh, cette rumeur, comme enfin cette rumeur, qui euh, validerait le fait que ce soit tout simplement euh, le, le, le fait que ce soit Ratma, euh, l'archibishop, le, euh, le dark bishop que l'on voit dans la cinématique. Or moi il y a quelque chose qui me, qu'il faut toujours remettre en question on va dire, c'est que euh, la source est quand même ultra... Enfin, bien sûr, ça peut être un livre Blizzard a déjà fait. Pour avoir bossé un petit peu avec Blizzard, je sais qu'ils ont déjà fait des, des bêtises comme ça en révélant justement avant euh, la sortie un personnage. Donc, et alors, encore une fois, c'est possible que ce soit Ratma. Moi, je n'y crois, crois toujours pas. Mais il est possible, malgré tout, que ce soit Ratma. Mais... On voit bien que la source c'est un marqueur, enfin les marqueurs, etc. comme ça, on sait qu'il y a pas mal de, de codes, de pro... enfin de codes où on, est... On, est... On, est... on ne sait même pas encore le nom euh, du groupuscule, on sait qu'il y a un groupuscule qui suit euh, Lilith, mais on ne sait pas quel est son nom. Ça se trouve ça va être euh, euh, les euh, Ratmeiens, je sais pas, un truc comme, comme ils se disent les enfants de Lilith. Euh, Peut-être que ça va être un truc justement qui fait écho à Ratma ou autre. Ou même les mecs s'appellent les Ratma, je sais pas. On n'en sait rien. Donc tant qu'on le sait pas c'est vrai que c'est ultra, c'est très très nébuleux, donc il est possible que ce soit Ratma, mais il est également possible que ce ne soit absolument pas Ratma. J'ai fait la vidéo, je ne vais pas revenir sur tous les éléments que j'avais évoqués euh, dans ma vidéo sur, euh, sur Diablo 4, mais juste pour revenir un petit peu quand même, Ratma, c'est à toute base, c'est le fils bien sûr de Lilith et d'Inarius, mais c'est celui qui a combattu et qui veut l'indépendance de l'humanité, et qui du coup a combattu et les démons, et les anges, notamment pendant la guerre du péché, en étant avec Uldissian, et en étant le, le bras droit d'Uldissian. Et en plus de ça, eh bien, il a aidé également dans le bannissement de Lilith. Donc, ils se sont un petit peu foutus sur la tronche. Donc, c'est vrai que le fait que Ratma ramène Lilith, ça semble complètement hors de propos ici. Donc, il faudrait qu'il y ait des explications très tangibles. Alors... Encore une fois on n'a pas encore les grandes lignes de scénario de Diablo 4 et autres Donc ça se trouve c'est vraiment Ratma qui euh, devant l'arrivée des Seigneurs des Enfers Décide d'avoir euh, euh, contre le mal, il décide d'appeler le mal Et du coup il se dit que Lilith est un, est un moindre môme, un moindre mal nécessaire etc Peut-être, peut-être mais c'est vrai que avec ce qu'on sait de Ratma pour le moment, ça me semble totalement hors de propos d'imaginer que c'est Ratma euh, qui invoque, euh, invoque l'élite. quand on voit toutes les, tous les échos, encore une fois, de la BlizzCon pour nous montrer un petit peu quelque chose de plus, de plus grand, de plus incroyable et euh, avec beaucoup de sens caché, je vois pas vraiment juste un... En plus, ça voudrait dire que Ratma est passé vraiment... Enfin, je veux dire, son adolescence satanique, euh, visiblement, <rire> il a mal tourné pendant l'adolescence. Et je rappelle que euh, il sert aussi à une très grande puissance, hein, notre cher Ratma. Donc c'est Tragoul, le serpent, euh, le serpent monde, enfin le serpent du monde. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu étonnant de s'imaginer que ce soit Ratma et je ne crois toujours pas au fait que ce soit Ratma. On a plein de noms de code également qui sont utilisés par Blizzard, notamment bah, par exemple hein, encore une fois le projet euh, Hades, c'est Diablo 4, le projet Hades. Euh, c'est pas pour autant que le grand méchant de Diablo 4 ce sera Hades. Et là ça se trouve, s'il s'appellera vraiment Hades et je serai triste. Mais il y a des noms de code, on sait que Blizzard utilise des noms de code parfois. Donc est-ce que euh, le leak est vraiment une source bétonnée non non c'est peut-être une erreur de Blizzard et à ce moment-là quand on aura toutes les quand on aura plus d'informations sur le, le scénario de Diablo 4 il s'agira peut-être de Ratma mais à l'heure actuelle c'est encore trop euh, c'est trop théorique on n'en sait rien du tout ça pourrait laisser présager peut-être que c'est Ratma moi personnellement je n'y crois toujours pas et pour moi la source n'est pas assez solide pour euh, on n'est pas en mode oui c'est le lit de présentation de Ratma etc non non, c'est un brouillon machin, on sait, on sait absolument rien. C'est peut-être un, un nom de code, c'est peut-être juste le nom de la secte, on n'en sait rien. Donc, pour le moment, rien ne laisse confirmer, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de putaclics un petit peu autour de ça, en mode oui, en fait, c'est Ratma, c'est bon, on a la confirmation, etc. Non, pour le moment, on n'a toujours pas de confirmation sur l'identité de, de ce personnage, et on ne sait toujours pas si Ratma aura un rôle à jouer dans Diablo 4. Probablement que oui hein, Avec Tragoul etc Mais il faudra dans ce cas Bétonner pourquoi il n'était pas là Dans Diablo 3 Mais euh, oui euh, Il est possible que Ratma Fasse une apparition dans Diablo 4 Ce serait même plutôt bienvenu En attendant on va faire un, un autre. Euh, bah on va parler d'une autre chose, c'est tout simplement la série, euh, la euh, d'animation Diablo qui arrive avec tout simplement des informations, euh, bah des informations intéressantes puisque là c'est officiellement confirmé. Donc euh, voilà, on, là on est sur, euh, on est sur le, le site Judgeipe et on a eu la news, c'est tout simplement. Eh bien donc euh, Nick Van Dyck, le président d'Activision Blizzard Studio Qui confirme désormais l'existence de la série d'animation Via le profil Linkedin Tout comme la préparation d'une série Overwatch Il ne nous reste donc plus qu'à attendre un entage sujet non, non, non, non. Donc on savait qu'avant il y avait eu des, des rumeurs euh, Fin 2018 qui nous évoquaient, C'est ce que je vous ai évoqué en début de vidéo Qui nous parlait justement d'une série d'animation Diablo Et potentiellement du Overwatch, Overwatch on, Depuis le début d'Overwatch on nous disait qu'il y aurait peut-être quelque chose Mais on n'avait rien Et eh bien là maintenant justement on a l'info, donc là vous voyez que ça c'est directement issu du, du, du LinkedIn du, du monsieur, donc nous avons la confirmation l'executive producteur de Diablo TV Adaptation of Blizzard Entertainment IP euh, donc qui serait euh, fait en animé style euh, le show est en pré-production pour la distribution euh, mondiale, donc préproduction, ça veut dire que au final, ça pourrait arriver, euh, bah peut-être. Alors, je préfère pas donner de date parce qu'on en sait rien, mais c'est vrai que préproduction, bah ça peut, euh, ça peut être dans un an, ça peut être, enfin, euh, ça se rapproche, ça se rapproche, que ça commence à se rapprocher. Et on a également donc, with my creative partner, develop sold animated series based on Blizzard Overwatch franchise. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir du coup et eh bien, je vous ai pas mis cette, ce, ce fond. Pour rien, c'est tout simplement, euh, ici si vous avez vu mes vidéos de Diablo, vous les, vous les connaissez normalement, il s'agit de la série d'animes. enfin c'était un en fait un preview à Diablo 3, c'est euh, tout simplement Wrath, donc c'était un, petit, un, petit un très court métrage qui nous présentait un petit peu l'éternel conflit entre les anges et les démons, où on voyait justement eh bien, le fait que le conseil des Anguiris, donc les archanges, qui commençaient à, à pendant la, le conflit, de, enfin, le conf, plus le conflit avançait, plus il commençait à y avoir des... des, des... Une mauvaise. Une maison, des mésententes parfois entre les, les archanges. Il commençait à y avoir de la discordance au sein du conseil. Et justement, pendant le combat de Podemonium, on va voir justement un petit peu comment ça va se passer. Et Diablo se rencontre de plus en plus que les anges ne sont pas tout à fait d'accord les uns envers les autres. Et donc ça c'est assez intéressant parce que à mon sens, si je l'ai mis, c'est pas pour rien, c'est tout simplement que c'est. Euh, je pense que la série Netflix aura peut-être. Alors ça, ça c'est de la pure spéculation de ma part, mais on a déjà quelque chose du style. Dans, dans, le, dans la licence Diablo donc je pense qu'on aura, je mettrai bien sûr le lien de RAS dans la, dans la description ou si jamais je l'oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais euh, donc il y a de grandes chances que pour qu'au final on ait un rendu similaire je pense concernant Diablo, enfin une série d'animations Diablo Alors. Là, vous allez me dire, mais d'accord, mais du coup, est-ce que ça parlerait justement de l'éternel conflit Est-ce que ça parlerait d'autres de, de, choses En fait, à mon sens, pour que une série d'animation de Diablo fonctionne, je pense qu'il faudrait revenir à l'essence de ce qui qu est Diablo. Parce que le problème, c'est que, bien sûr, Wrath c'était beaucoup plus le conflit, le conflit épique, très romancé entre la guerre, et, enfin l'éternel conflit, c'est des, des légions et des légions de démons contre des légions et des légions d'anges. Je pense que si on a une série d'animation de Diablo, on serait plus sur quelque chose euh, de peut-être un peu plus fermé, plus dirigé vers l'être humain, vers les humains, euh, sauf je me gourre complètement, hein. mais je vois plus quelque chose au niveau de l'humain, des possessions de démons, où au départ on aurait peut-être pas forcément des, gig enfin, des, des giga démons, on aurait peut-être pas forcément du Mephisto, du Diablo directement, peut-être des démons un petit peu inférieurs et qui serviraient justement à un but de plus grand. Et je pense que si on veut avoir une série semi-horrifique, c'est vrai qu'on peut penser à la série Castlevania avait fait, euh, avait fait Netflix. Et je pense que ça se dirigerait vers quelque chose comme ça. Donc la pâte graphique pourrait ressembler à ça. Mais le sujet serait beaucoup plus sombre, beaucoup plus profond. Avec un, un peu d'horreur. Sans pour autant que ce soit inaccessible pour le grand public. Parce que n'oublions pas quand même que Blizzard euh, doit vendre. Enfin, Activision Blizzard doit euh, vendre sur le plus grand marché. Donc j'imagine qu'on aura on aura malgré tout euh, malgré tout bien sûr peut-être un, un petit un petit gars rigolo qui fait des blagounettes de temps en temps mais euh, je, je pense que ça, ça doit être justement quelque chose de sombre après la romance enfin euh, le côté romancé le côté ultra épique façon euh, ras justement pourquoi pas, en vrai pourquoi pas, ça pourrait être assez sympa, mais voilà, moi je pense je pense qu'il faudrait mieux peut-être prendre un, quelque chose de plus terre à terre, plus proche de, de l'homme et des possessions façon Diablo 1, euh, pour commencer un récit et initier justement euh, pas mal de personnes qui ne connaissent pas forcément Diablo à l'histoire de Diablo, à l'histoire du monde de Sanctuary. Donc voilà pour ce qui est de mon, euh, de mon avis Concernant Overwatch, là je pense qu'ils ont Beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de facilité euh... Alors on sait aussi que ce sera Une version animée, mais est-ce que ce sera une version animée Façon, euh, façon le... Façon... Euh, à... Doomfist ou plutôt quelque chose vraiment proche des cinématiques, je pense que ce serait on, là dessus c'est vrai que c'est très difficile, on n'a pas forcément de, de, de recul, on va voir ce que ça va donner il y a de grandes chances que le projet de Diablo arrive avant celui d'Overwatch aussi, donc on verra mais j'en je, attends beaucoup et je pense que quand la série de Diablo sortira sur Netflix je ferai, une, je ferai des reviews de, de, des séries parce que honnêtement, bah, vous savez que j'adore la licence Diablo, enfin au niveau de l'histoire et du coup c'est vrai que bah, une, ça devrait nous apporter pas mal de choses avec peut-être des clins d'œil par rapport justement au et à l'univers étendu euh, tout en racontant une histoire propre donc euh, bah hâte de voir ça hâte de voir ça en tout cas euh, voilà pour mes impressions j'espère que cette vidéo vous aura plu je pas pour but d'être quelque chose de très très gros mais je voulais forcément traiter euh, le, le sujet j'avais pas envie de faire juste une vidéo sur le leak concernant ratma et j'en ai profité justement avec l'annonce de cette série d'animé euh, Diablo pour faire en fait un petit peu euh, l'ensemble des deux voilà donc j'espère euh, que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos impressions est ce que vous attendez justement à la série Netflix Diablo ou ça vous fait un petit peu peur euh, est ce que vous voyez d'autres choses potentiellement qui seraient faites moi j'aimerais pas qu'ils reproduisent l'histoire de Diablo 1 2 et 3 euh, en animé je préférerais qu'ils essayent de, de, de peut-être prendre une autre période vraiment pour euh, améliorer enfin encore une fois étendre l'univers de, de Diablo plutôt que de forcément mettre les épisodes de Diablo 1 en parce que le problème c'est que en, encore une fois s'ils mettent les, les épisodes de Diablo 1 en animé moi je trouverais ça bien le problème c'est juste que si tu fais ça les gens vont vouloir une saison 2, une saison 3 etc et du coup du Diablo 2 et du coup du Diablo 3 et ça pourrait on va dire Diablo 1 en animé ça ça marcherait très très bien dans l'idée Diablo 2, Diablo 3, il y a tellement d'aventures, tellement de choses que derrière, je pense qu'il y aurait forcément des arcs qui seraient laissés sur, sur le, le bas-côté. Et ça, j'aimerais pas trop le voir. C'est pour ça que Diablo 1, pourquoi pas, mais le problème, c'est que du coup, les gens attendraient une suite avec Diablo 2, Diablo 3. Donc peut-être faire un récit du monde de Diablo, mais un récit à part qui se connecterait, pourquoi pas l'Exil Noir, par exemple. L'Exil Noir, c'est un super sujet. Euh, enfin bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me donner vos impressions encore une fois Est-ce que vous attendez une série Est-ce qu'il y a une époque que vous préféreriez, par exemple Par rapport à une autre sur la série d'animation Diablo Est-ce que vous pensez toujours que c'est bien Ratma Ou euh, au contraire vous pensez comme moi que ça ne sera pas Ratma On verra, l'avenir nous le dira bien entendu Je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans Lexus